Alors, il euh, y a des assises euh, du rectorat, avec euh, le recteur, nous on n'y va pas, très sérieusement, et moi je voudrais euh, tranquillement parler des conditions de travail. Euh, Aujourd'hui, c'est très clair, les enseignants du premier et du second degré, euh, n'en peuvent plus, moi je parlerai surtout des anciens du commun de Gris. il faut absolument euh, qu'il y ait moins d'élèves, abaisser les effectifs, il faut que nous soyons dans une situation aussi de tranquillité pédagogique, qu'on arrête les injonctions et il faut enfin qu'on puisse aussi euh, pouvoir avoir des conditions de travail décentes, du matériel euh, rien que ça, euh, ça paraît bien, mais c'est d'une importance capitale. Et peut-être, parce que c'est le dada aussi du SNUPP, travailler sur de véritables aides scolaires. Nous sommes sur la semaine des quatre jours, mais peut-être que ce n'est pas une panacée. Mais à quand une véritable mise à plat de, de toutes ces problématiques En tout cas, c'est sûr que ça se fera pas aux assises, puisque le temps que nous avons rentré sera trop court. Alors nous espérons, au sein de la FSU, pouvoir porter notre contribution, mais de façon parallèle. Voilà.